Oublier. Oui, monsieur. Merci, bonsoir à et bienvenue une fois de plus à cette présentation. Ici, nous Allez, avons une image qui s'affiche oui, directement lorsque nous avons accès à notre bac. Pendant le les cinq prochains jours, nous allons, cette non, image bien, euh, okay. nous allons toujours voir cette petite image-là qui va s'afficher dans l'image. Bonus 25%. Il reste 5 jours pour permettre à tous ceux qui ont investi dans le projet d'IJU de bénéficier d'un bonus de 25% sur le pack d'actions qu'ils détiennent. Comment ça se passe? En réalité, pour pouvoir bénéficier de ce bonus de 25%, il vous faut, pour ceux qui ont déjà les packs, on va prendre le cas de ceux qui n'ont pas encore pris un pack plus tard, il vous faut terminer le reste des tempéraments que vous avez. Donc, si vous avez cinq mois qui restent, vous devez payer les cinq mois. Si vous avez deux mois qui restent, vous devez payer les deux mois. Si vous avez un mois qui reste, ce sont les plus chanceux. Vous payez les un mois avant la fin de ce décompte et vous obtiendrez 25 des parts d'action en plus sur le pack que vous êtes en train de payer. Imaginez que vous ayez trois packs comme ça que vous êtes en train de payer et que vous les terminer Ça vous fait 25 sur chaque pack c'est énorme. Maintenant, prenons le cas de ceux qui n'ont pas encore pris de pack. Dès que cela s'inscrit, d'abord premièrement, quand vous venez de vous inscrire dans le projet, vous avez droit à un bonus de 25 lorsque vous prenez un pack d'investissement dans les 24 heures qui suivent votre enregistrement. Si après ces 24 heures vous prenez un nouveau pack et vous le terminez, ça vous fera 50% en plus. Imaginez-vous qu'avant de prendre même ce pack, si vous allez dans la section digi éducation suivre un cours, un des différents cours gratuits qu'il y a là-bas, à la fin, on vous donne encore 25% de pas d'action gratuite si vous prenez un pack dans les 24 heures qui suivent. Donc, ça fait une, une accumulation. 75 de bonus. Je reprends. Vous vous inscrivez, vous suivez le cours de Digi Education, vous avez 5, 25 plus 25 ça fait 50 Et vous prenez donc un pack que vous devez payer tout. Vous avez 25 en plus, ce qui vous fait 75%. c'est énorme. C'est énorme étant donné la valeur de 0,2 dollars par action actuellement c'est énorme. Donc, c'est ce que je voulais vous rappeler par rapport à cette promotion. N'attendez plus. N'attendez plus. Passez dans vos back-office. Faites vos paiements le plus vite possible. Alors, lorsque vous êtes dans votre back-office, voici comment euh, les choses s'affichent. Il y a plusieurs sections, comme on peut le voir. Euh, et tout d'abord, je vais commencer par changer la langue pour la mettre en français. Cela se fait ici en haut, à droite, à gauche. À gauche, bien évidemment. Vous cliquez sur EL, le drapeau euh, d'Angleterre. Il y a là, vous choisissez FR. Donc, je, je voulais parler de cette promotion pour que vous aussi puissiez transmettre la nouvelle à tous vos filles qui attendent, à tous ceux à qui vous êtes en train de prospecter le projet de juge. Pour qu'ils ne va pas ça. Parce que... Ce sont des, des événements qui arrivent rarement. Et connaissant le potentiel de DJIU, nous savons que nous irons jusqu'à la Lune. Rien ne peut nous arrêter. Comme quelqu'un aime bien dit, et comme moi aussi j'aime bien dire, sky is the limit. Le ciel, c'est la seule limite qui peut arrêter le projet DJIU actuellement. Alors, j'ai déjà mis mon bac office en français, comme vous pouvez le voir. Ici, vous avez le cours de l'action DJIU, où il y a mon curseur. Ici, 0,2 dollars. Je tiens encore à préciser que il y a de cela euh, en décembre 2019, le cours c'était 0,02 dollars. Et aujourd'hui, on a multiplié par 10. Donc celui qui avait investi en ce moment-là, déjà, son capital par 10. Imaginez-vous, dans deux ans, ça sera encore plus énorme. Et en gros, Okay. Ensuite, vous avez personnel, et dans la section personnel, euh, c'est là que arrive le montant d'argent que vous rechargez dans votre back-office par un des systèmes de paiement qui sont disponibles, et c'est aussi là qu'arrive le montant d'argent que vous recevez lorsque vous faites un échange P2P avec un autre partenaire d'IGU. Ici, vous avez la section affiliée. Dans la section affiliée, vous avez 0,0, euh, c'est ici qu'arrive le montant d'argent que vous recevez des bonus de partenariat de votre structure. Que ce soit les bonus que vous recevez lorsque quelqu'un s'inscrit euh, dans DigiWest de 100 dollars, vous pouvez recevoir immédiatement 50%, donc 50 dollars. Que ce soit les bonus que vous recevez euh, de votre structure, première, deuxième, troisième ou énième génération, c'est ici que cet argent euh, revient. Euh, ça peut être aussi le bonus que vous recevez à partir du paiement de licence. Vous savez que DJU a un programme de licence qui permet à tous les partenaires de pouvoir bénéficier du programme de, de, de partenariat 2.0. Et pour pouvoir bénéficier de ce programme, il faut être un investisseur licencié. Donc, vous voyez que cette section affiliée est remplie. Et c'est là qu'arrivent tous vos bonus que vous pouvez retirer, bien évidemment, en venant ici, par exemple, sur retirer des fonds. Aussi simplement que ça. Euh, ça C'est une vidéo qui explique comment vous pouvez procéder pour retirer des fonds. Ici, si vous venez dans Retirer, vous pouvez cliquer sur venir tous les bénéfices, vous pouvez retirer tout. Et en retirant, il faut savoir que le système demande toujours un dollar de frais de retrait. Donc, si vous voulez retirer 50 dollars par exemple, puisque le minimum est déjà, a déjà été réduit à 50 dollars, avant c'était 100, il vous faudra introduire la valeur 51 Ici, vous rentrez, vous choisissez le, le portefeuille vers lequel vous retirez cet argent. ERC20, USDT, ERC20, USDT, TRC20 et Perfect Money. Il est clair que le meilleur système de retrait ici, enfin pour moi, je tiens à le préciser, euh, parce que quand je l'utilise, ça va toujours très vite. Aussi, parce que j'ai l'habitude d'utiliser aussi les crypto-monnaies, c'est USDT, TRC20. Pourquoi TRC20 à la place de ERC20? Eh bien, parce que les frais de retrait sur le réseau TRON, TRC20, c'est parce que c'est USDT sur le réseau TRON, sont de 1 dollar uniquement. Par contre, sur le réseau ERC20, c'est un peu plus. OK, c'est un peu plus. Pourtant, sur ce TRON, c'est très moins cher, ça calme 1 dollar. Money aussi, ça marche très bien, je l'ai déjà fait une fois. Donc, euh, voilà comment ça se passe. Vous choisissez le mot de retrait. Vous entrez ici votre numéro de portefeuille. Donc, votre adresse de portefeuille, vous pouvez retirer sur une plateforme d'échange. Vous pouvez retirer sur Binance. J'ai fait un retrait sur Binance avant-hier. Vous pouvez aussi retirer sur, euh, sur, euh, sur euh, Metamask, mais vous pouvez retirer sur Trust Wallet. C'est à vous de voir. Vous mettez juste votre adresse là. Vous voyez, déjà, on a mis ici commission système 1 dollar. Par contre, si je choisis, euh, ERC20, oh là là, c'est énorme, c'est énorme. Regardez, je mets 51 dollars, je choisi USDT ERC20 pour faire le retrait. Les frais, c'est 20 dollars. Donc, je vais recevoir 31 dollars. Donc, c'est, pour moi, je dirais, il ne faut même pas passer à côté de ça. Il ne faut même pas regarder ERC20 pour l'instant. C'est encore énorme. 20 dollars de frais pour 50 dollars de retrait. Ça ça tient pas la route. Par contre, si on essaie avec Perfect Money, vous voyez le système de paiement, c'est 3 dollars. Vous voyez que de façon claire et optimale, le meilleur système de retrait à l'heure actuelle, c'est USDT-TRC20. Donc, nous appelons tout le monde déjà, euh, à déjà s'intéresser à l'utilisation des crypto-monnaies parce que c'est important. Le projet DJU développe des projets dans le secteur de l'intelligence artificielle et de la blockchain. En parlant de blockchain, on parle de, de, de crypto-monnaie, Ewa, qui euh, bien évidemment sera un actif numérique que nous allons utiliser dans les portefeuilles. Il faudrait déjà que nous nous habitions à utiliser les portefeuilles cryptographiques, comme Trust Wallet, qui est, pour moi c'est facile, c'est à portée de main, tout le monde peut l'avoir dans son téléphone, et tout le monde peut s'exercer même en autodidacte, en regardant des vidéos simples sur... YouTube, il y en a énormément. Vous ne pouvez pas vous tromper ce Et bien évidemment, il y a toujours comme une certaine peur dès le départ lorsqu'on a envie de faire ce genre de choses. Moi-même, je l'ai connu cette peur-là. Mais euh, on se dit quand faut y aller, faut y aller, ok. Et n'y allez pas avec tout votre argent, bien évidemment. Y aller avec même un dollar pour voir d'abord ce que ça que ça donne comme ça. Vous saurez que vous saurez les erreurs que vous ferez lorsque vous les ferez, mais ne prenez pas le risque lorsque vous ne maîtrisez pas. Si vous prenez le risque, vous pouvez apprendre, faites-le avec un montant, faible, un dollar, 0,5 dollar, même lorsque c'est possible, faites-le. Faites les transactions, vous allez voir comment ça, ça va vite et c'est décentralisé. Donc maintenant, nous allons passer... Euh, à la section DigiU éducation ici euh, nous allons aller dans cette section ici DigiU à gauche, vous voyez, à côté de nos produits, il y a DigiEducation. Education, que euh, ça s'ouvre, voilà, voici comment la section DigiEducation éducation s'affiche. C'est en des BTS donc je vais également rapide. OK. Merci pour le témoignage, monsieur Alex. Donc, voici comment s'affiche le cours d'IJU éducation, du moins les cours d'IJU éducation. Premièrement, vous avez le cours sur comment devenir investisseur en capital risque. J'appelle tout le monde à regarder ce cours. Car l'investissement en capital risque, cet investissement que nous sommes en train de faire actuellement en menant nos fonds dans le projet d'IGIU, c'est un investissement qui peut vous ramener jusqu'à 1000% de rendement. C'est énorme. C'est énorme. Et comment savoir que nous sommes en train de faire le bon choix? Comment savoir repérer les différents projets et savoir quels sont ceux qui méritent notre. Il faut savoir qu'on ne peut pas mettre notre argent partout. Il y a énormément de projets qui naissent chaque jour et énormément de projets qui meurent chaque jour. Parmi ces projets, il y en a qui vont devenir des licornes. Parmi ces ce projets aussi, il y en a qui vont mourir dans le. Comment savoir détecter quels sont les projets qui valent la peine de s'y intéresser? Écoutez ce cours sur comment devenir investisseur en capital risque. C'est un cours, une formation gratuite qui, euh, qui s'étale, je crois, sur trois leçons. Vous voyez, sur quatre leçons. La première, c'est les investissements, les bases pour le futur, la rentabilité dans le capital risque, comme combien vous pouvez gagner, comment vous pouvez gagner. Le crowd investing, qui est un investissement accessible à tous, par lequel Dijul va bien reporter les fonds pour se développer. Et comment devenir investisseur à capital risque dès aujourd'hui? Et dès que vous terminez ce cours, vous avez un diplôme qui vous est offert, un certificat qui atteste que vous êtes capable, que vous avez suivi ce cours tout d'abord et que vous êtes capable de déceler des bons projets dans lesquels vous pouvez, dans lesquels les gens peuvent investir. Vous pouvez devenir un consultant rien qu'avec ce cours. C'est énorme. Donc, j'invite tout le monde à suivre cette leçon. Il suffit de cliquer sur la première leçon, vous voyez. Et vous allez suivre le cours. Vous voyez, c'est un cours très intéressant qui est donné par euh, Monsieur Alex. Oh là là, j'ai oublié son nom. Alexis. Ouais, je vais lancer la vidéo pour que vous puissiez voir. Alexander Nicolae. Voilà, son nom est revenu. Pour bon. ceux qui n'ont pas encore eu à voir, juste, juste mettre quelques secondes pour que vous puissiez voir comment ça va. Un investissement. multiplié par 10 000, c'est possible lorsque vous investissez dans une start-up, c'est-à-dire une entreprise qui commence tout juste son activité. En 1998, David Cheriton, un professeur de Stanford. Donc, je vais, je vais pour l'instant m'arrêter là. Monsieur Alexandre Nikolaev, nous le connaissons tous. C'est un... Actuellement, il est pratiquement comme conseiller pour DJU pour pouvoir, pour son, son développement, parce que c'est quelqu'un qui a une énorme notoriété et une énorme expérience dans le domaine du, du financement participatif. Je pense que je vais encore bloquer un micro. Monsieur Lada, je ne sais pas si c'est vous. Bonsoir. Monsieur Alexander Nikolaev, c'est quelqu'un qui a une énorme expérience dans le domaine parce qu'il est là depuis plus de dix ans et il a construit une grande... Et, et il a construit une très, très grande équipe dans plusieurs projets que certains idées ici connaissent, dans lesquels nous sommes. Donc, euh, c'est un cours à suivre parce qu'il est donné par quelqu'un qui a de l'expérience. Il ne parle pas juste de, des cours théoriques, il parle de ce qu'il a vécu. Aussi, nous allons, dans, nous allons revenir dans le jeu éducation pour pouvoir parler du cours plutôt l'introduction aux crypto monnaies parce que c'est un cours euh, qui est nouveau nouveau parce que euh, il a été récemment traduit en français avant il était uniquement en russe et euh, dans ce cours il y a énormément d'informations bien sûr parfois on a l'impression de pouvoir ou bien de d'avoir déjà maîtrisé certaines choses ou certaines certains éléments mais à chaque fois que euh, on écoute cette leçon, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui manquaient. Quand j'ai écouté ce, ce cours, je me suis rendu compte qu'il y a des éléments que je pensais véritablement maîtriser, mais que je maîtrisais à moitié. Mais j'ai eu certaines informations qui m'ont permis de compléter cette maîtrise-là. Et y a aussi... Cette course, et ces cours nous permettront de pouvoir nous préparer pour ce qui arrive plus tard. Parce que nous savons que Diju va opérer dans le domaine de la culture monnaie. Et leur objectif est de former les gens et de leur permettre de gagner en même temps des revenus de l'utilisation des nouvelles technologies que eux mêmes servent à mettre sur pied. Donc, Diju ne peut pas travailler pour mettre sur pied euh, un protocole cross décentralisé comme euh, Ewa et les gens ne sont pas capables de l'utiliser à bon escient. Ils ne sont pas capables de l'utiliser sur euh, les, les différentes applications décentralisées, les blockchain qu'ils peuvent avoir dans leur téléphone. Toutes les tests qu'ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi DJU veut former sa communauté afin qu'elle aussi puisse utiliser ses propres produits et gagner de l'argent, des revenus, de la commercialisation de ses produits-là. Donc, je vous invite à regarder ce cours. Dans ce cours, vous avez plusieurs différentes euh, euh, leçons. Il y en a quatre. Quatre. Quatre leçons qui vous attendent. La première leçon, c'est une introduction générale. Euh, la deuxième leçon est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore suivi ce cours d'introduction ou quelqu'un monnaie s'il vous plaît laissez un message dans le chat pour que euh, je puisse voir qui sont ceux qui n'ont pas encore suivi ce cours si vous n'avez pas encore suivi le cours euh, mettez un message dans le chat juste euh, yes ou bien oui euh, monsieur Vagiba bonjour c'est possible de partager dans le de vous donner après chez le son de vie. Ok, il n'y a pas de souci. Euh, J'ai lancé justement l'enregistrement parce que plus tard, ça sera posté sur YouTube et nous partagerons euh, le lien dans le forum afin de permettre à tout le monde de, de le suivre à nouveau. Euh, je ne vois aucun message dans les chats. Ça veut dire que tout le monde a suivi ce truc. C'est magnifique. Alors, le cours sur la, la crypto-monnaie. La première leçon, c'est l'introduction. Ensuite, on parle de blockchain et ainsi de suite, les autres cours suivent. J'ai encore suivi ce cours ce matin et j'étais très content. J'ai toujours envie de, de laisser euh, couler quelques secondes afin qu'on euh, puisse encore comprendre qui est même d'abord celui qui présente ce cours. Je tiens à rappeler Boris Sauva, est et c'est lui qui, euh, le CEO du, du projet Ewa. Voilà, c'est lui qui a l'origine, c'est Ewa. Bienvenue dans ce cours. C'est un expert, c'est dans le domaine de la crypto. Je m'appelle Boris Bovard, je suis co-fondateur de DigiU et responsable du laboratoire blockchain DigiU Lab. Si vous regardez ce cours, c'est que vous souhaitez fermement comprendre les crypto de de plus en plus de journaux écrivent sur les clients, notamment ceux qui surveillent les actifs traditionnels. De plus en plus d'investisseurs. Ok. Toujours les problèmes de réseau, mais. Expérimenté, Et maintenant, nouvelle ère financière peut oui, oui. commencer. Oui, oui. aide les gens à s'adapter à ce nouvel environnement numérique pour ne pas regretter la Nous revenons dans l'espace DJU. Ça, c'est le premier cours, l'introduction. Il faut toujours commencer par une introduction. Et ensuite, en dehors de l'introduction, il y a euh, le cours sur la blockchain, qu'est-ce que les crypto-monnaies, la différence entre un altcoin, un token et un coin, euh, quels sont les critères euh, les critères de, de, de, les critères qu'il faut étudier pour pouvoir choisir ou pas d'investir dans une crypto-monnaie particulière et aussi quelles sont les crypto-monnaies qui, selon lui, ont un fort potentiel, je veux dire, et dans lesquelles vous pouvez investir votre argent. Donc, voilà un peu à quoi consistent ces différentes leçons. Et à la fin de chaque leçon, bien évidemment, il y a euh, des questionnaires qui permettent de consolider euh, les différents acquis. Donc, voilà un peu en quoi consiste Dijon West Et je tiens à rappeler aussi que euh, par rapport à Ewa, Ewa, je pense que c'est le 15, l'entreprise a annoncé que d'ici le 15 août, tous ceux qui avaient participé euh, au, au test OK, au test Alpha, tout ce qui avait fait les tests et qui euh, était éligible pour recevoir des NFT rares, très rares, exceptionnels, euh, les recevront d'ici le 15 août. Plus de détails nous seront communiqués plus tard, mais l'entreprise a déjà annoncé que d'ici le 15 août, les, les propriétaires des les NFT les recevront. Chacun recevra bien évidemment dans le... le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 des produits dans le secteur de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Il ne faut pas oublier l'intelligence artificielle. Non Il y a Digi Vision qui permet d'identifier les personnes à partir, euh, juste en regardant leur visage. On peut déterminer, les, euh, les distinguer en fonction de leur sexe, distinguer aussi les émotions, déterminer leur âge il y en a beaucoup qui ne savent pas que voilà aussi un produit que Diju est en train de mettre sur le pied. Et euh, c'est toujours en test, en version alpha. Je crois c'est version bêta. Mais ça sera un autre produit que l'entreprise va commercialiser. Ça va toujours entrer dans les différents produits qui vont rentabiliser et pour augmenter les bénéfices de tous ceux qui sont propriétaires de cette euh, technologie. Donc, Diju vision, je vais arrêter ma caméra pour que vous puissiez voir après, après, après, ça, apparemment ça ne marche pas lorsque le, la caméra est allumée. Euh, voilà, là, euh, je pense on peut bien me percevoir, vous voyez voir comment ça fonctionne. Vous voyez là, euh, bon, neutre, c'est vous dit que mon visage est neutre, quoi. il n'y a, a pas véritablement de grandes émotions. Vous là, quand je souris, ça met happy. Euh, happy, tu dis joyeux, <rire> pas happy. Et vous voyez, ça essaie de déterminer l'âge. Et aussi, ça dit euh, déterminer le sexe. Ça dit que je suis un mâle. voilà Donc, c'est un peu à ça que ce, ce, celui-ci va servir. Et ça peut faire la même chose aussi pour les objets. Ça pourra faire aussi la même chose pour les objets. Et c'est ainsi que nous pourrons clairement euh, gagner de l'argent grâce à la commercialisation de ce produit-là. Tout à l'heure, ça a mis naïf aussi, alors qu'il n'y a pas de couteau sur cette image. <rire> Donc, voilà un peu voilà un peu les amis à quoi ça, ça sert. Il faudrait que tout le monde comprenne où est-ce qu'on est en train d'aller. Donc, voilà les différents éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vais terminer bien évidemment par euh, le statut des 7 il y a une vague de statuts d qui pleuvent ces derniers temps du côté de, du Vietnam. Et on fait, euh, la publication de ces euh, nouveaux statuts sur nos réseaux sociaux. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas à quoi ça sert. Je vais aller ici dans le niveau, à côté du profil, je vais dans le niveau. Cette personne est déduite dans le projet. Donc... <rire> voici les différents niveaux est-ce que tu peux le mettre avant je Le maintenant mettre qui commence à là Oh, voilà Hervé un micro bloqué Awa un micro bloqué voilà ok ici nous avons tous les différents niveaux ici nous avons tous les différents tous les différents niveaux de les statuts dans le programme de partenariat de DigiPartners. Alors, ça commence par U, ensuite I, investisseur. U, c'est utilisateur, quand c'est inscrit tout simplement. I, c'est investisseur quelqu'un qui a investi. Lorsque vous investissez, vous prenez une licence, vous devenez investisseur licencié. Ensuite, vous avez un D0, statut D1. Alors, vous avez deux, deux D0 que vous avez inscrits. Ensuite, vous avez un statut D2. D3, D4, D5, à partir du statut D4, déjà, comme vous pouvez voir dans les, différents, euh, les différentes fonctionnalités disponibles, vous avez la possibilité d'avoir des revenus de partenariat sur 15 niveaux. Ensuite, vous avez des revenus de structure qui sont versés dans votre compte au niveau de, de la section affiliée, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, qui sont versés dans votre compte. 0,5% du revenu de votre institut. Donc, si dans votre institut, chaque mois, euh, les, les membres de votre institut font des investissements de 100 000 l'entreprise fait 0,5% de 100 000 et elle vous reverse cela comme commission chaque mois. En général, en général cela arrive le 10 de chaque mois. Le 10 de chaque mois, euh, vous recevrez ces, ces bonus-là. Donc, nous sommes actuellement aujourd'hui le... Nous sommes le, le 9, voilà. Donc, ça veut dire que demain, hein, comme moi, je vais atteindre déjà le niveau D4. Demain, en me réveillant à 6 heures, il y aura un message dans, dans mon Telegram qui m'indique que vous avez reçu tel montant de bonus de structure. Donc, c'est comme ça. Et euh, revenu du chiffre d'affaires de l'entreprise, non, vous pouvez envoyer et retirer de l'argent aussi. Donc, voilà un peu comment vous pouvez faire pour atteindre le statut d il vous faut un investissement personnel à partir de 3 000 dollars ou plus. Ensuite, il vous faut avoir un chiffre d'affaires de la structure comptabilisée à partir de 10 000 dollars et plus. Donc, votre investissement plus l'investissement de votre structure doit être de 10 000 dollars minimum. Et il faudrait que vous ayez deux partenaires directs de niveau D3. Donc, voilà comment vous pouvez avoir directement le statut D4. Alors, à partir de D5, bien évidemment, il faudrait que vous ayez deux D4. Le chiffre d'affaires de la structure, c'est 25 000 Le chiffre d'investissement personnel, c'est 5 000 Et euh, vous voyez que le revenu de structure passe de 0,5% à 1%. Alors, euh, je suis encore en train de me battre pour pouvoir passer à ce niveau-ci. Et eh bien évidemment, pour pouvoir y arriver, euh, il faut travailler en équipe. Parce que dans ce projet, euh, dans ce programme de partenariat, tout est fait de telle sorte que soit vous travaillez en équipe, soit vous n'avancez pas. Vous pouvez avoir des personnes, avoir certaines aptitudes à pouvoir euh, euh, parler du projet aux gens, à pouvoir inscrire des gens à pouvoir développer des leaders. Et euh, ceux que vous inscrivez dans votre structure, par exemple, n'ont pas forcément cette aptitude-là. Et vous allez vous rendre compte que pour pouvoir avancer, il faudrait que cela avance aussi. Alors, ce qu'il faut faire, parfois, c'est mettre des personnes en bas d'eux pour pouvoir vous aussi évoluer dans le programme de partenariat. Parce que... Soit vous n'avancez pas, soit vous avancez tous ensemble. Si vous arrivez au niveau D6, au niveau D6, regardez le volume de structure, le revenu de structure passe à 2 dollars. Et alors le niveau D7, que tout le monde, que les Vietnamiens sont en train de s'arracher comme des petits peu actuellement, donne des revenus sur 15 niveaux. Tout d'abord, ensuite des revenus de structure, il n'y en a plus. On ne parle plus de revenus de structure, mais de revenus du chiffre d'affaires de l'entreprise. Vous imaginez 0,5% du chiffre d'affaires mensuel de l'entreprise vous revient. Entre nous jeunes, comme j'aime bien dire, entre nous jeunes. Je jeunes Est-ce que ce n'est pas génial ça 0,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise mensuel vous revient. Moi, je suis sûr, il y a un leader, le leader Dibuil, qui a, qui a dit dans le forum qu'il est sûr qu'après, bientôt, l'entreprise va mettre pied un statut D8. Rien qu'à cause de ces, de ces leaders du Vietnam, parce que, bien évidemment, il va falloir passer à un niveau supérieur, puisqu'ils vont continuer à travailler, mais ils ne vont, ils vont pas rester au même niveau. il va falloir passer à un niveau supérieur. Nous l'avons vu déjà avec d'autres projets, où il a fallu créer un statut spécial euh, pour certains leaders et ils ont encore atteint ce statut-là. Donc voilà. Peut-être pas maintenant, mais dans l'avenir, je suis sûr que ça va venir. C'est mon avis. C'est mon avis. Et euh, ici, il faudrait euh, un investissement personnel à partir de 15 000 dollars ou plus. Le chiffre d'affaires de votre structure doit être sur de 150 000 dollars minimum et il vous faut augmenter deux partenaires de niveau D6 à votre invité personnel. Donc voilà les avantages des trucs D7 dans le projet 18. Vous avez énormément de profits. Je vais, je vais citer les différents profits dessus. donc les différents profits que vous avez lorsque vous êtes euh, euh, dans le statut D7 sont les suivants. Premièrement, en tant qu'investisseur qui participe au programme d'affiliation, vous aurez des pourcentages provenant de l'investissement des membres de votre structure suivant le programme d'affiliation et les niveaux de profondeur. Deuxièmement, vous avez des bonus euh, de que vous recevez lorsque une personne investit, euh, je veux dire, lorsqu'une personne achète une licence, ça dépend du niveau de son niveau dans votre structure. Si c'est au niveau 1, euh, vous avez 50% du montant de la licence que la personne a payé. Donc, ça fait deux façons de gagner de l'argent. Troisième, vous pouvez parler du produit Digives et euh, vous gagnerez des bénéfices. Premièrement, Lorsque la personne va s'inscrire dans DJ donc activer son compte avec 100 dollars, vous gagnerez 50 dollars. Ensuite, à chaque mois que la personne va recevoir des, des commissions, je veux dire, va recevoir ses pourcentages de revenus sur Dijun West, l'entreprise vous donne aussi un pourcentage de cela. Ça fait déjà quatre façons de gagner avec Dijun. Ensuite, il y a aussi... Maintenant, euh, ce euh, niveau D7 qui vous permet d'avoir un revenu sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, 0,5%. Donc, ça vient comme ça de tous les côtés, ça vient de tous les côtés, vous ne savez plus euh, où euh, mettre la tête, c'est énorme. Donc, voilà les différentes façons que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent avec sans compter la meilleure de tous, les dividendes. Car tout ce que nous faisons, l'investissement que nous faisons, c'est pour recevoir des dividendes à vie. Voilà, voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et euh, nous allons ainsi pouvoir passer à une séance de questions et de réponses. Euh, Pour l'instant, euh, j'aurais bien aimé donner euh, la parole à un euh, leader qui se trouve là, dans la salle, si quelqu'un a quelque chose à dire, euh, ou bien euh, une, une phrase, un mot d'encouragement pour tous ceux qui découvrent le projet aujourd'hui, pour tous ceux qui euh, se posent encore des questions, pour tous ceux qui ne savent pas comment commencer, euh, pour ceux qui ont besoin d'aide pour pouvoir euh, euh, parler efficacement du projet 18 à quelqu'un, euh, jusqu'à ce que la personne puisse souscrire. Voilà. Monsieur Alex, vous avez levé la main, à vous la parole. Vous pouvez débloquer votre micro. Comment Allô, bonjour, bonjour. Euh, bonjour, mon frère. Euh, bon, comment Je, je mets ma caméra, c'est ça euh, oui, vous pouvez mettre la caméra, on est toujours content de voir, euh, de pouvoir apercevoir euh, la personne qui est en train de parler et de pouvoir échanger toutes tout vos émotions. Je sais pas là si on me voit. J'ai mis, mis, mis la, on appelle ça la caméra, mais je ne sais pas si on me voit. Euh... Allô? Oui, oui, je, je suis en train de regarder là. Voilà. Allô, allô? Allô? Allô. oui, nous, nous vous suivons, vous me voyez, oh. est-ce que vous me voyez, je vois votre écran du laptop, ah ok, donc je tourne euh, la caméra, je retourne la caméra, ouais, c'est super là, vous, vous me voyez, ça c'est toujours l'écran de laptop, il faudrait retourner l'écran pour mettre là, c'est bizarre. Fond de caméra. Oui, c'est bon maintenant. OK. Donc, bonjour, euh, cher leader. Merci, merci. Euh, moi, c'est le leader Alex. Voilà. De quel pays? Je suis dans... dans... Allô? De quel pays? Euh, la Côte d'Ivoire. OK. La Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. C'est chez nous qu'il y a le baobab des DJ. <rire> <rire> eh oui, eh oui, c'est clair. Yeah. voilà ce que je voulais dire c'est vraiment une très très belle opportunité donc pour ceux ou celles qui viennent de découvrir l'opportunité qui viennent de nous prendre en marche il faudra il faudrait pas qu'on appelle ça réfléchir beaucoup il faut se lancer parce que on est on vient de loin voilà les actions on, on, quand on rentrait à, juste n'était pas 0,0 0,2 dollars par action donc ça, ça montre vraiment que l'entreprise en train d'évoluer. Et puis, euh, dans, dans les débuts, par rapport à la feuille de route, Dijon, même, euh, quand, quand, quand on était euh, euh, dans, dans le cours des travaux de l'activité de Dijon, on a vu que les dividendes ont été payés avant même ce qui était euh, inscrit dans la feuille de route. Voilà, donc, du coup, euh, aujourd'hui, voyant euh, là où le monde s'en va, en parlant de... de euh, appelle ça, D'intelligence artificielle en parlant de, de technologie, web 3, de la crypto-monnaie, tout ça. Donc, moi, vraiment encouragé vraiment les gens à se, à se mettre dedans, surtout les Africains. Voilà, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai, on parle d'indépendance, mais moi je, moi, je suis des personnes qui ne croient pas à ce type d'indépendance. Voilà, si on doit être indépendant, on doit avoir nous-mêmes notre propre monnaie, on doit être vraiment libre de, de, de, de ce qu'on appelle ça, de, de, de, de blanc. Eux, des blancs. Aujourd'hui, voici des pays comme des projets russes, voilà dans lesquels on est et qui sont en train de aussi aider, voilà ceux qui sont un peu plus, euh, comment on appelle ça, qui sont au bas de l'échelle là aussi, euh, voilà avoir aussi leur mot à dire dans dans dans, dans l'économie mondiale et donc c'est une belle aubaine, c'est une très très belle qu'on appelle ça opportunité, voilà de de saisir ça parce que demain c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui on est en train de voir il y, a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui vont perdre, euh, comment on appelle ça, qui vont perdre leur, leur travail par rapport à l'intelligence artificielle. Donc nous, déjà, qui, qui investissons dans euh, l'intelligence artificielle, il faudra savoir qu'on est vraiment... Euh, qu'on appelle ça. Je veux dire on, est, on, est, on a une longueur d'avance sur beaucoup de personnes, voilà. Et donc voyant vraiment cette entreprise, vraiment il faudrait pour encourager le PDG, il faudra pour encourager l'équipe et il faudra encourager aussi nos... Nos frères et soeurs qui sont autour de nous à pouvoir vraiment s'intéresser à l'intelligence artificielle et au Web3 de la crypto-monnaie, tout ça. Voilà, il faut aussi il faut se former, voilà, des avec ces, ces, comment on appelle ça, ces, ces, ces formations. Voilà, ces formations sont gratuites. Voilà, quand tu t'inscris, même si tu n'as pas payé des parts, mais ben, tu peux avoir accès aux sources, on appelle ça, aux, aux, aux, aux produits euh, éducation pour te, pour te former déjà. Voilà, et après, maintenant, tu peux prendre tes packs, voilà. Et donc, il faut profiter aussi de la promotion, voilà, pour pouvoir... Parce que ça, ce sont des promotions qu'on va plus voir. Ce sont des promotions qu'on va plus voir parce que l'entreprise est en train de partir à un autre niveau. Voilà, donc c'est un peu... Euh, voilà, mes, mes, mes mots d'encouragement que je peux vous donner. Voilà, donc, euh, un ensemble <rire> pour le sommet. Merci, merci, mon frère. Merci, merci. Merci beaucoup. Okay. Euh, voilà, euh, je pense que... Il a dit, dit euh, l'essentiel, lançons-nous. lançons-nous, Trop réfléchi, paralyse, j'aime bien le dire aussi. Trop réfléchi, paralyse. Pensez-vous que euh, nous sommes capables, pour euh, ceux qui aiment analyser, quoi, beaucoup analyser, que nous sommes capables d'analyser plus que les entreprises qui font du partenariat aujourd'hui avec EWA? Pensez-vous que nous sommes capables d'analyser plus que ces entreprises-là qui ont des experts dans le domaine qui analysent le projet? Pensez-vous que nous sommes vraiment capables d'analyser plus que ces personnes? Ces entreprises, ces géants du monde de, de l'économie, de la crypto-monnaie, euh, des, de, des fonds de financement, pensez-vous que nous sommes capables d'analyser plus que ces gens? trop réfléchir, paralyse. Parfois, il faudrait se lancer simplement. Et c'est un cours de route que vous allez comprendre. Et à ce moment, vous allez dire, heureusement que je m'étais lancé. Heureusement que je m'étais lancé. Beaucoup de personnes aujourd'hui aiment euh, le gain rapide. Le goût rapide. Et euh, qu'est-ce que je gagne Quand vous voulez parler du projet, quelqu'un vous dit, qu'est-ce que je gagne en un mois qu Quels sont mes bénéfices dans deux mois Qu'est-ce que je gagne l'année prochaine Mais sérieux, sérieux. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever le matin, même si vous avez une boutique au marché, vous partez, vous levez le matin, et vous savez ce que vous allez gagner la journée, c'est impossible. Quand on vous dit que vous allez vous lever et avoir tel montant d'argent chaque jour dans un business, vous comprenez qu'il y a un problème. Il y a un énorme problème pas possible de définir un gain fixe chaque jour vous avez 100 dollars. Non, ça n'existe pas. Et quelles sont les techniques donc que vous pouvez peut-être utiliser pour euh, promouvoir le projet, promouvoir le projet par rapport à cette question. J'aimerais laisser la parole au leader Rodrigue Ekoé, qui euh, je sais a quelques astuces à partager avec ceux qui sont ici présents. Ida Rodrigue, bonsoir. Ida Rodrigue, on dirait qu'il n'est pas à côté du téléphone. Vous pouvez un-mute. Oui, Monsieur Alex, votre main est toujours levée. Je ne sais pas si c'est pour prendre encore la parole. Euh, non, non, j'ai baissé ma main. <rire> ok. <rire> hum. Non, je pense que le leader Rodrigue va pouvoir nous rejoindre plus tard. Il doit être un peu occupé peut-être. Est-ce euh, qu'il peut avoir des questions dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Monsieur Hervé, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, ah, ouais. c'est comment? Alors, je suis en pause là, donc euh, je vais profiter un peu de la réunion. D'accord. Ouais. Toujours, toujours content. Alors, de ma part, en tout cas, pour la... Pour le moment, je n'ai pas de question. Je pense que les choses sont claires. Ok. Dans tous les cas, je suis toujours content, d'entendre qu'à voir. Oh, merci. <rire> Et puis, je peux dire, aujourd'hui, peut-être on est en train de tirer la ceinture véritablement pour pouvoir souffrir ces euh, Mais un jour, nous nous retrouverons quelque part au bord de la mer. En train bien sûr. De Et, bien sûr. <rire> euh, en tout cas, euh, euh, le bonheur un en peu, fait, hein? Oui, c'est clair. Euh, Je crois que nous sommes bon, en train de. bonheur un peu. Oui. Désolé, désolé, désolé. Hello. Oui, oui. Dit... Euh, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est -ce... ah, Alex... juste un témoignage sur. Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, Alex, vas-y, après, on va prendre le C sur... André. Okay. Okay. C'est juste un témoignage euh, par rapport à ta présentation, surtout au niveau du retrait. Euh, les gens se demandent est-ce que, parce qu'on parce qu a des opportunités où depuis on, on, dé, on développe, même on a des actions, mais on n'a pas encore fait des retraits là-bas. Mais dans 10 j'étais j'étais à 75 dollars de, de, de, de gain, je voulais retirer, ça ne passait pas parce qu'on on devait atteindre 100 dollars c'était à, à 100 dollars que c'était plafonné. Et là, il n'y a pas, il y a pas de liste là, on appelle ça, ça fait peut-être un mois de là j'étais rentré, et j'ai vu qu'on pourrait retirer déjà 50 dollars pour dire que euh, la société vraiment pense à choses qu'on appelle aux investisseurs, même ceux qui n'ont pas assez de moyens, voilà, à pouvoir au moins être un peu épanoui, à pouvoir au moins la voilà, décanter peut-être quelques petites situations, donc vraiment c'est à saluer, voilà, c'est à saluer ce qu'on appelle ça, ce, ce développement là. Voilà. Et aussi, quand, quand on fait les retraits, vraiment, comme tu as conseillé, c'est vraiment USDT TRC20. Voilà. Avec ça, c'est plus, c'est très rapide. À, à la minute, tu as déjà ton agent suite, ton trace wallet ou ton binance, peu importe le portefeuille que tu as utilisé pour faire le retrait. Voilà. Donc, vraiment, c'est des choses à, à louer, à féliciter. Donc, c'était un peu ça pour ma participation. Pour juste un témoignage au niveau des retraits. Merci, merci. Monsieur Mandé rodolphe vous aviez quelque chose à dire aussi? Oui, bonjour, cher dirigeant. Bonjour. Voilà, excusez-moi pour ma caméra. Bon, <rire> c'est ma première fois de participer. D'accord, c'est toujours la Côte d'Ivoire? Euh, oui, oui, je suis de la Côte d'Ivoire. D'accord. Euh, moi, j'ai une question. OK. Euh, vous, les grands leaders qui êtes un peu devant, j'aimerais savoir s'il y a des... Euh, des actions que vous menez pour que le grand dirigeant ou le, le père fondateur vienne en Afrique, parce que ça peut nous pousser aussi, voilà. Quand on parle du projet, bon, les gens sont un peu sceptiques, ils ne veulent pas venir aux réunions et tout ça. Euh, Peut-être que si nous avons des grands dirigeants qui viennent organiser des grands événements ici, ça peut pousser des gens à venir. Donc la question que je me pose, c'est si vous menez des actions pour que ça arrive de notre côté. Merci. Ok, je me frotte déjà les mains avant de pouvoir vous répondre parce qu'il y a une très grande nouvelle. <rire> je me frotte les mains avant de pouvoir vous répondre. En fait, vous savez que euh, euh, l'équipe de DJU, les fondateurs de DJU eux-mêmes, ont lancé un roadshow depuis le mois de juillet et ils étaient en Vietnam. Ensuite, ils ont quitté du, ils sont quittés du Vietnam, ils sont allés en Inde, en Indonésie. La grande nouvelle donc laquelle je me frottais les mains tout à l'heure, c'est que la prochaine, euh, du moins le prochain continent, c'est l'après. Et il y a de... Bref, ils viendront. Il y a de très fortes chances, et je suis pratiquement certain que ça sera en Côte d'Ivoire qu'ils vont descendre, parce que c'est là que se retrouve le, le, le représentant euh, des, du Conseil des représentants. Voilà, le président du Conseil des représentants, Dijon, de toute l'Afrique, à la personne du leader Liberat à Sorba. Donc, ce qui veut dire donc, que, quand vous avez déjà annoncé que vous êtes en Côte d'Ivoire, restez informés dans le groupe. pour avoir l'opportunité de rencontrer Monsieur Alexei Arnev, le CEO du projet, en personne lors de cet événement. Ils vont faire un retour, ils vont passer en Afrique ce mois d'août. OK, merci beaucoup. N'est-ce pas? Oui, je suis très content. C'est une ouais, bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et appelez tout le monde, appelez, appelez tout le monde, appelez tout le monde, tout ce que vous connaissez, toute la maison, tous les amis, même ceux qui doutent et qui ne veulent même pas investir, même venez voir. Avant de ne pas investir, venez voir. OK, pas, pas de soucis. Oui, ne partez pas seul. Merci. OK. Merci aussi pour la question. Ça permet de rappeler, de rappeler cet événement qui est en train d'arriver. Et cet événement a été prévu justement pour les préoccupations que vous avez soulevées, comme quoi il fallait que des gens peut-être voient ou soient en contact avec ces personnes pour pouvoir comprendre que ce ne sont pas des robots. Nous avons affaire à des êtres humains qui travaillent efficacement dans le projet. Voilà. Il y a une main levée. Oui, Smart Invest. Allô? Oui, nous vous écoutons, M. Gérard. C'est moi. Oui, ouais. je voudrais juste. Déjà, bonsoir une fois de plus pour, pour, les, pour ceux que je n'ai pas salué quand j'étais là. Ouais. Je voudrais juste compléter en ajoutant une précision sur les retraits. Pour tous ceux-là qui font les retraits euh, des bonus dans DGE, euh, il est conseillé, il est même recommandé de le faire très tôt le matin. Pourquoi Parce que la validation des retraits n'est pas automatique. Ça se fait manuellement pour des raisons de sécurité, pour justement empêcher le vol des, des, des avoirs. Donc, il faut le faire le matin. Le matin, pourquoi Parce que euh, nous avons un décalage horaire avec la Russie de 7 heures. Donc, ça fait que si vous le faites dans l'après-midi, vous risquerez de euh, enfin, retrouver votre argent dans votre portefeuille le lendemain matin. Pourquoi Parce que dans l'après-midi, chez nous, c'est la nuit là-bas et ils sont déjà endormis, ils ne travaillent pas. Donc, c'est le lendemain matin quand ils vont venir, peut-être vers 4 heures, ils vont valider votre retrait. Donc, si vous voulez faire un retrait dans votre compte bonus dans 10 jours, Faites-le très tôt le matin, 6h, 7h, 8h, 9h plus tard. Si c'est à partir de 11h midi, vous allez recevoir ça le lendemain. Donc, c'est cette précision-là que je voulais apporter. Si vous le voulez vous pouvez le faire à 4h, tant mieux. Bref, que ce soit avant 9h, pour être sûr que vous allez avoir cela instantanément. Merci. Merci pour la précision. Et aussi, je tiens à préciser que, euh, les jours ouvrables, bien évidemment, n'est-ce euh, pas Oui, bien évidemment, merci. Les jours ouvrables. Euh, aussi, le décalage horaire. Euh... Quelqu'un ne dit pas que ce n'est pas instantané, je n'ai pas réussi à temps. Vous dites que c'est rapide, mais je n'ai pas réussi à temps parce qu'il faut tenir ça en compte. Généralement, les retraits dans les... les back office les bonus se font manuellement. Ce n'est pas, pas par un serveur, justement pour empêcher que quelqu'un entre dans votre back-office et puis vole tout. Donc, c'est fait exprès. OK. Et aussi par rapport au décalage avec la Russie, en fait, tu voulais dire avec Novosibirsk, parce que la Russie. Ah oui, oui, oui, merci. Et Novosibirsk, là, maintenant, c'est jusqu'à cette heure. Voilà. Est-ce voilà. Est voulais ajouter Merci bien pour l'intervention. Euh, Est-ce qu'il y a quelques nouvelles, dernières nouvelles que tu aimerais partager avec ceux qui sont là? Euh, bon, les dernières nouvelles, c'est que les dirigeants sont toujours en train de, de souffler avant de reprogrammer le, le, le, la dernière ligne droite du roadshow vers l'Afrique, qui est certainement, comme tu l'as annoncé, bon, nous attendons la confirmation officielle. Mais nous avons déjà quelques quelques fit d'information qui signalent que ce sera en Côte d'Ivoire. Je dis bien que nous attendons la confirmation officielle du siège. Mais que nos confrères ivoiriens se réjouissent déjà à nous préparer un bon à checker, ou que sais-je encore la spécialité dont eux seuls en sont mètres. Parce que certainement nous allons aussi faire le déplacement pour venir déguster la bonne sauce des Dijus, à la saveur Dijus. Ouais, donc ouais. euh, qu'ils les ivoiriens se tranquillisent, qu'ils commencent même déjà à, à se vanter et ceux là qui disent que mais vos histoires là c'est seulement en Lyon on ne les voit jamais ils nous verront et espérons que jusque là ils croiront heureux <rire> c'est lui qui croit sans voir Amen. Voilà, donc euh, c'est la nouvelle que je peux apporter. Et la seconde nouvelle, c'est que euh, le claque boursier que nous vivons actuellement a eu un avantage dans notre potentiel icône Ewa. L'avantage, c'est quoi? C'est que euh, ça a permis aux développeurs, notamment Boris, pouvoir et compagnie, de pouvoir encore peaufiner, affiner, affûter les armes, affûter les armes EWA afin que ce soit plus compatible avec beaucoup d'autres blockchains. Donc c'est pour ça que ceux qui sont dans le, le forum EWA vont se rendre compte qu'il y a des partenariats qui pleuvent tout azimut pour permettre l'interopérabilité. Donc voilà l'autre la, nouvelle. Ça veut dire qu'on a reculé pour bien sauter. Donc... Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme la suite dans le complément d'information. Merci. D'accord. Ne t'en va pas de sitôt, j'ai une autre question pour toi. Oui, j'écoute. Je voudrais que tu partages un peu tes astuces à toi. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir partager l'opportunité de Dieu en te servant des moyens que tu as à disposition, téléphone, en ordinateur et connaissances et autres à ceux qui sont là. D'accord. Merci. Bonne question. Déjà, nous devons savoir que nos réseaux sociaux sont de formidables outils de communication. Ça, c'est la première chose. Tu as souvent l'habitude de dire que la page Facebook n'est pas pour nouvelles coiffures en cours de téléchargement. Ça ne sert à rien, sauf si tu as un salon de coiffure et tu fais la promotion des différents coupes de coiffure. Voilà. Ou alors à checker une à, à checker nouvelle version.